Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous parler des threads anonymes. Alors les threads anonymes, c'est en fait euh, une remarque un peu rigolote euh, qui est euh, liée à ce premier mécanisme de création de threads que nous venons de voir. Euh, c'est un mécanisme qui a un sens dans le cas de threads qui sont extrêmement simples et qui permet tout simplement de créer à la volée des threads sans avoir à faire la mécanique un petit peu lourdingue de construction euh, d'une classe dérivée, de surcharger la méthode run, etc., etc. Et typiquement ça a un sens quand vous avez des threads qui vont exécuter une séquence d'instructions extrêmement courte. Donc l'idée c'est qu'effectivement ben euh vous créez votre thread sans véritablement la nommer et euh, c'est un mécanisme qui n'est pas simplement un mécanisme Java, on le trouve dans plein d'autres langages euh, ou plein d'autres environnements Objective-C et Swift par exemple sous iOS euh, manipulent beaucoup euh, cette euh, notion dans des conditions évidemment un petit peu différentes puisque là on s'appuie sur un support d'exécution mais c'est exactement le même mécanisme. Regardons ça à travers un exemple, vous allez voir c'est extrêmement simple. Donc ici ce que je fais c'est que je crée là une variable t et je l'initialise en disant ben voilà c'est une nouvelle thread et je passe en paramètre de cette thread, c'est un petit peu particulier, je lui passe une classe qui est définie à la volée sans lui donner un nom et vous voyez que cette classe elle ne contient qu'une méthode run constructeur est vide parce que sinon c'est un peu compliqué, je, je, je, je passerai en paramètre et ici j'ai mon instruction. Donc typiquement si vous avez besoin de lancer une exécution dans une thread dédiée que cette exécution c'est un calcul de fond qui est simplement l'appel d'une méthode qui fait après fait plein de trucs dans son coin de façon autonome Eh bien vous pouvez le faire de cette manière là. Sans surprise l'exécution donne ça, il n'y a pas de problème. Je peux même faire mieux, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que je peux même omettre de passer par une variable. Je peux simplement dire je me moque du résultat du new, la seule chose qui m'intéresse, c'est de créer la thread. Donc évidemment, comme le new il me rend un pointeur, je ne peux pas en rien en faire. Il faut que je lance le start derrière. Tout à l'heure, je lançais le start derrière, maintenant, je lance le start directement à l'issue du new. Voilà. Donc c'est une petite écriture euh, rigolote, je trouve que c'est sympa comme façon de procéder et effectivement euh, on s'en sert euh, de temps en temps. Je vous dis vraiment quand on a envie de lancer euh, des séquences d'instructions qui sont très très courtes ou relativement légères même si les traitements derrière peuvent être lourds par exemple parce qu'ils sont dans un autre objet à l'extérieur. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.